Les affaires du monde sont les affaires de tout le monde. Bonjour et bienvenue. Après la déclaration d'indépendance du cybermonde, j'aimerais vous parler maintenant de notre communauté, les Sibériens. Les Sibériens forment le peuple du monde représenté par l'ensemble des citoyens connectés à Internet. Au-delà du rapport de force entre les nations, indépendamment de leur nationalité ou de leur classe sociale, les Sibériens participent à la révolution de l'information au bénéfice du plus grand nombre. Pour assurer un développement harmonieux du savoir, il est essentiel que chacun, quelle que soit sa langue, puisse accéder au même contenu afin de créer une base commune de connaissances au niveau mondial. Cette base commune de connaissances permettra l'avènement d'une gouvernance mondiale. Au-delà de l'accès à Internet, le Sibérien d'Hanoï, de Varsovie, de Caracas, de Nairobi ou de New York doit avoir le même droit d'accès au contenu. L'accessibilité équitable au contenu est un des enjeux majeurs du XXIe siècle. Élargissons ensemble le potentiel d'Internet au-delà des barrières linguistiques. Les Sibériens produisent et partagent du contenu dans tous les formats, qu'il s'agisse d'articles, de podcasts, de vidéos, de livres, et dans toutes les langues. Les Sibériens créent pour la première fois dans l'histoire de l'humanité une mémoire collective universelle traçable et accessible pour les générations futures. Ils écrivent une nouvelle histoire. Internet développe des relations universelles, ainsi qu'une interdépendance des nations et de leurs citoyens. Par conséquent, les œuvres intellectuelles d'une nation deviennent la propriété commune de toutes. Et de la multiplicité des littératures nationales ou locales naît une littérature universelle. Suite à mes nombreux voyages à travers le monde, j'ai constaté que beaucoup de contenus pertinents et de qualité n'étaient pas disponibles dans les langues officielles des pays que je visitais. J'ai donc eu l'idée de créer un nouveau fournisseur d'accès un fournisseur d'accès au contenu équitable sur Internet. Il s'agit d'adapter des œuvres originales pour les rendre universellement accessibles. Il s'agit de permettre à tous les créateurs de contenu de rendre librement accessibles leurs œuvres originales en vue de l'adaptation de leurs œuvres dans toutes les langues par la communauté. Chaque contributeur, qu'il soit traducteur, narrateur, réalisateur, deviendrait coproducteur de l'œuvre et serait rémunéré à la performance. Vous connaissez sûrement la mission de Google, organiser mondialement l'information pour la rendre plus utile et plus accessible. Et bien là, il s'agit d'adapter les informations afin de les rendre plus utiles et plus accessibles. Vous connaissez aussi sûrement le motto de Facebook, rendre le monde plus ouvert et plus connecté. Et bien là, il s'agit d'adapter des œuvres afin de rendre le monde plus ouvert et plus connecté. Je l'ai appelé le ministère du futur. Ma vision est la construction d'une société mondiale du savoir en favorisant l'accès et le partage des connaissances grâce à la suppression des barrières linguistiques. Le ministère du futur se base sur quatre piliers. La liberté d'expression, l'accès universel à l'information et aux connaissances, le respect de la diversité culturelle et linguistique et surtout une éducation de qualité pour tous. Le ministère du futur est donc en parfaite adéquation avec les principes de la déclaration d'indépendance du cybermonde et milite pour une gouvernance mondiale, citoyenne, démocratique. Merci à tous pour votre temps et votre attention. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner et de partager avec vos amis.